Merci, euh, merci beaucoup. Bonjour à toutes et euh, bonjour à tous. Donc, euh, je, je travaille effectivement euh, donc au ministère euh, de l'enseignement supérieur et de la recherche euh, sur la partie euh, sur la partie recherche. Euh, donc, euh, nous avons euh, nous avons mis en place un comité euh, un comité qui s'occupe de gouvernance du numérique. Pour essayer de, de, de faire en sorte que, euh, entre nos opérateurs, entre les établissements, euh, c'est-à-dire les universités, les organismes de recherche et aussi les opérateurs numériques, qui euh, euh, sont nombreux en fait, euh, eh bien, on puisse essayer de définir une stratégie. Euh, donc une stratégie ça se bâtit avec euh, c'est de la co construction et puis donc euh, quelque part il faut qu'on arrive à se faire rencontrer les actions euh, bottom up et euh, le top down et sinon ça marche pas. Voilà. Donc, euh, euh, Marie-Christine Planson, mon adjointe, devait euh, faire cet exposé. Euh, malheureusement, elle est, elle est retenue euh, pour des raisons personnelles. Et donc, euh, je la remplace au pied levé. Elle s'excuse de ne pas être avec vous. Euh, mais moi, je suis très content d'être là. Voilà. Euh, donc, euh, notre, euh, notre comité s'appelle appelle le euh, Comité Services et Infrastructures Numériques. Donc euh, je vais vous montrer très vite son périmètre, euh, périmètre d'action, les missions, les ambitions, euh, l'organisation aussi. Je pense que c'est important de voir comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à faire travailler un certain nombre d'acteurs. Euh, et puis euh, je vous décrirai, pour vous montrer ce qui est déjà en route, les euh, groupes thématiques qui sont en plein fonctionnement en ce moment. Et desquels on, on attend beaucoup. Voilà. Donc, la comitologie. La comitologie, c'est un objet effectivement de gouvernance. Donc, il y a plein de comités, des choses comme ça. Et on essaye de faire en sorte que ce soit efficace et pas trop lourd et de ne pas multiplier les réunions. Il n'empêche qu'il faut quand même arriver à traiter un certain nombre, un certain nombre de sujets. Donc, notre, dans le monde de la recherche, euh, dans le monde de la recherche, il y a quelque chose qui est important, c'est euh, l'espace européen. L'espace européen a une influence vraiment très, très importante euh, dans notre écosystème, euh, puisque euh, des projets de recherche euh, se font, bien entendu, au niveau national, mais aussi beaucoup au niveau européen. Et c'est souvent la dimension européenne qui amène le plus de contraintes au niveau, euh, au niveau du numérique, le plus de contraintes, mais aussi le plus de moyens. Euh, donc on doit forcément regarder quand on est au niveau national, au ministère, on regarde ce qui se passe au niveau européen, mais évidemment on regarde aussi ce qui se passe dans les régions, sur les territoires, puisque euh, les universités, les labos de recherche euh, mixtes euh, avec les organismes de recherche sont disséminés sur l'ensemble du territoire. Donc on regarde forcément ce qui se passe là. Et puis on a aussi une spécificité dans le monde de la recherche, c'est que euh, eh bien, euh, la recherche est organisée très souvent en communauté. Donc, euh, l'organisation, les, les communautés sont organisées, ont souvent leur propre système euh, de calcul, de stockage, euh, ont des besoins réseau particuliers. Euh, ils travaillent d'ailleurs eux-mêmes euh, en communauté au niveau européen, voire au niveau international. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on doit aussi capter cela. Et nous, au ministère, on connaît évidemment les établissements. On connaît les organismes de recherche. Nous sommes tutelles de ces, de ces établissements et de ces organismes. Euh, et et c'est parfois plus compliqué d'adresser les communautés de recherche. Donc on a de la chance, par contre, c'est que on a une vue directe euh, des infrastructures de recherche. Les infrastructures de recherche mènent une activité qui est très souvent dimensionnante euh, sur tout ce qui, euh, sur toute l'activité de recherche qui est faite sur le territoire. Donc il n'y a pas que les infrastructures de recherche, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est dimensionnant. Et les infrastructures de recherche, il y a une feuille de route, il y a une mise à jour de la feuille de route nationale des infrastructures de recherche qui est faite à peu près tous les 3-4 ans. Et là, il y a quelques mois, la dernière mise à jour de cette feuille de route euh, a, été, a été publiée. Donc, euh, notre périmètre d'activité, une fois que j'ai dit ça, euh, globalement, c'est euh, le réseau. Au niveau français, c'est Renataire. Euh, Jean Narvez était là euh, euh, il n'y a pas longtemps. Euh, et, et au niveau européen, c'est Géant. Euh, le calcul est, et, euh, je dirais, le calcul au sens large. Donc, euh, c'est aussi traitement de données. Traitement de données, calcul. Au niveau français, il y a un opérateur numérique de mutualisation, c'est GENSI. Au niveau européen, c'est Price et quelque chose qui s'appelle EuroHPC avec quelques milliards d'investissements sur le, sur le sujet et pour lesquels on espère euh, contribuer euh, très largement à ce, à ce système. Euh, au niveau des données et du cloud, on a quelque chose qui est important au niveau européen dont vous avez peut-être entendu parler, ça s'appelle European Open Science Cloud, c'est EOSC. Euh, EOSC est plein de sujets qui s'occupent de ça. Au niveau européen, c'est par exemple IGI, c'est GOFER, c'est RDA. Euh, donc autant d'acronymes autant et de sujets qui s'occupent de données et de traitement de données. Euh, et au niveau français, on essaye d'organiser ce système-là euh, pour que notre représentation nationale vers ces projets européens soit la plus efficace possible et puis quelque part pour refléter un petit peu tous ces sujets, faire en sorte qu'ils soient bien coordonnés, qu'ils soient compris, parce que euh, c'est un prisme de vue de regarder la façon euh, de, de, de, de regarder le cycle de vie des données. On se rend compte qu'à chaque étape du cycle de vie des données, il y a des moyens numériques. Il y a des moyens numériques pour stocker, pour échanger les données, euh, pour euh, les faire circuler. Euh, pour les pérenniser donc euh, on a besoin de beaucoup de moyens numériques et donc l'idée est de faire en sorte qu'on arrive à coordonner et, et, et fédérer tous ces euh, tous ces sujets évidemment ça nécessite aussi des structures d'hébergement et je vais en reparler euh, juste après donc l'ensemble en gros notre périmètre d'activité Cosin, c'est réseau calcul et traitement de données cloud le tout dans un esprit de transformation numérique qu'on essaye de porter euh, à un niveau national. Donc, on a mis en place une organisation. Euh, donc, elle est, euh, elle est assez simple. Euh, on a un niveau maîtrise d'ouvrage avec, euh, donc, un copil. Euh, dans le copil siège un certain nombre de membres. Euh, donc, ils sont inscrits sur le transparent. Vous avez, évidemment, les grands organismes de recherche. Je les cite. CNRS, CEA, INRAE, INRIA, INSERM. Et puis, vous avez les représentations des les organisations euh, qui représentent donc les collèges des universités des grandes écoles, c'est-à-dire France Université U10 pour les universités et CGECDFI pour, euh, pour les grandes écoles. Euh, nous avons également la N.R. et euh, évidemment les deux directions générales du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, la DGRI et la DGCIP. Euh, ensuite, on a au niveau du dessous euh, un, un secrétariat permanent qui fait, je dirais, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Euh, si on réfléchit en mode projet, et là, ça veut dire que euh, on, on a ajouté à ceux qui se trouvent au niveau du dessus. Donc, ce sont les sherpas, des, des, ce sont les représentants des personnes qui siègent au COPIL. et on a ajouté euh, quelques organismes de recherche plus petits, mais pour lesquels le traitement de données est quelque chose de très important. Le traitement de données et les moyens numériques qui vont avec, évidemment. Donc les organismes de recherche en question, euh, c'est l'IFREMER, l'IRD, le CNES et le BRGM. Et j'ajoute maintenant des opérateurs numériques de la recherche. Donc euh, vous connaissez évidemment l'AMU. L'AMU en fait partie, elle siège du coup au SPS1. Mais on a ajouté RENATER. On a ajouté GENSI pour le calcul et le traitement de données et aussi le CINES qui est le Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur qui est à Montpellier. Je suis certain que vous connaissez également le CINES. Voilà. Donc, Une fois qu'on a dit ça, on a un paysage qu'on espère le plus complet possible pour essayer de traiter un certain nombre de sujets dans le périmètre réseau calcul cloud et transformation numérique dont je vous parlais. Donc, on a fait, on a créé un collège, un collège EOSC, donc European Open Science Cloud, qui est chargé euh, de s'occuper euh, des affaires EOSC, avec euh, deux missions, hein, deux deux volets. C'est la représentation des intérêts français dans les instances européennes. Donc euh, j'ai un chargé de mission dans mon département qui s'occupe à 100% des OSC, qui est le représentant français dans les instances européennes. Euh, il y a plein de discussions qui ont lieu entre les États membres, qui ont lieu avec la Commission. Et donc là, il y a du travail à faire. Et ce travail consiste non seulement à porter la parole de la France vers les instances européennes, mais aussi de faire en sorte que euh, tous les établissements qui euh, sont dans une association EOSC qui a été créée euh, puissent essayer de se coordonner. Donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait une parole coordonnée de tous les membres français de l'EOSC. Il y a tous les organismes de recherche, il y a un certain nombre d'universités. Euh, donc on est très très nombreux à être... À... Il y a beaucoup d'établissements Enseignement supérieur recherche qui siège dans cette, dans cette association, l'enjeu, c'est de les coordonner. Voilà. Euh, enfin, c'est de faire en sorte que quand on en a besoin, il y ait une parole coordonnée. Évidemment, ils restent libres ensuite de faire ce qu'ils veulent. Euh, on a également un collège qui s'appelle Cloud SRI. Donc là, je, je vous en parlerai peut-être. Ça, c'est quelque chose qui se met en place plus... Euh, de, de, de façon plus, plus récente, euh, mais qui porte des sujets euh, de cloud. Donc, le cloud, bon, c'est un mot, je ne sais pas à vous que je vais dire que le cloud, ça veut tout dire et rien dire, finalement. Euh, voilà. Mais on a des sujets très simples, euh, et notamment de se demander de ce que l'on peut faire et de comment est-ce qu'on peut apparaître enseignement supérieur recherche innovation avec notre, nos spécificités face à la stratégie cloud de l'État. Euh, face à la DINUM, vous savez qu'il y a une stratégie cloud euh, qui, a été, euh, qui, est, qui est en place. On a des sujets aussi de sécurité des systèmes d'information. Vous avez peut-être entendu parler de cette directive d'avril euh, qui, qui demande une homologation euh, sécurité. Euh, il vaut peut-être mieux qu'on en parle tous ensemble euh, pour euh, euh, faire poids vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis des autorités, euh, des, des autres autorités style ANSI, style DINUM. Non. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui pourra euh, se traiter à ce niveau-là. Et puis, on a euh, quatre groupes thématiques dans lesquels beaucoup de gens euh, siègent. Euh, et là, je vais vous donner une photo de ces quatre groupes thématiques. Donc le groupe thématique Data Center et Services d'hébergement, Architecture des réseaux sur le territoire, le groupe thématique Infrastructure de services et données et le groupe thématique Méso au centre de calcul et traitement de données. Donc, euh, voilà. Donc je, pour revenir sur le, sur le, sur le cloud, euh, voilà. aujourd'hui, la stratégie cloud de l'État, c'est d'abord un cloud interne de l'État, ce qu'on qu appelait le cercle 1, avec des data centres interministériels. Il y en a quelques-uns sur le, sur le territoire. Et puis, une directive qui dit euh, maintenant, tout le monde doit utiliser le cloud. Euh, il y a des marchés pour ça. Et euh, il y a une offre souveraine, Secnum Cloud. Tout le monde doit aller là-dedans. Euh, de notre côté, nous pensons que les besoins de la recherche, euh, de l'enseignement supérieur de la recherche, font qu'on a des spécificités et qu'on ne va pas euh, déverser les milliers de pétaoctets de données de nos instruments de recherche, qui ne sont pas en plus des données franco-françaises forcément, hein, euh, dans des offres euh, OVH ou Orange ou ce qu'on veut et qui, elles, sont tamponnées SecnumCloud. Ça, ça nous paraît très, très difficile à faire. Et donc... On essaye de mettre, une voie, une voie, de mettre en place, une, je dirais, une voie, une voie médiane entre les deux qui serait un cloud interne ESRI. Donc un cloud, essayons, on pourra préciser ce qu'on entend par cloud ESRI, hein, mais, mais, mais en tout cas déjà fédérer un certain nombre d'initiatives et d'activités. Euh, et puis, il y a un autre volet euh, qui est euh, l'offre Snap de l'Adinum, par exemple, avec un certain nombre d'outils. Euh, et là, c'est de se demander... Est-ce que l'on peut utiliser des outils de la DINUM ou pas euh, Lesquels euh, Dans quelles conditions Est-ce qu'on peut, plutôt que euh, chaque organisme de recherche ou chaque université aille séparément voir la DINUM, est-ce qu'on peut essayer de faire poids ensemble euh, pour euh, avoir euh, euh, pour parler prix aussi Parce que les offres d'INUM, il y en a quelques-unes qui sont gratuites jusqu'à l'été 2023, et puis à un certain moment il faudra payer. Donc comment on fait comme on fait. Euh, voilà, donc ça, c'est un, un vrai sujet. C'est un vrai sujet cloud, mais qui doit aussi, aussi montrer que dans l'enseignement supérieur et la recherche, on participe à la stratégie cloud de l'État et qu'on peut aller vers des solutions hybrides avec des choses qu'on continue à faire chez nous et puis des choses qu'on pourra peut-être prendre sur étagère, des outils d'INUM ou, pourquoi pas, des offres commerciales. Donc la démarche de mutualisation elle est importante aussi de rappeler ce que l'on a lancé depuis maintenant euh, quelques quelques années euh, les enjeux c'est évidemment la dépense énergétique euh, vous encore plus maintenant avec le prix d'électricité qui euh, qui bat des records euh, les moyens numériques consomment beaucoup d'électricité donc euh, d'abord on a donc euh, on a cette euh, ce devoir d'éco responsabilité aujourd'hui euh, ça c'est la la première motivation, et la deuxième, c'est évidemment une motivation budgétaire. Euh, on, ne peut pas le cacher, on ne peut pas le cacher non plus. Euh, hop là, j'ai failli faire une bêtise. Euh, le respect des normes et des évolutions réglementaires. Euh, le règles, les, les, les normes évoluent, et donc il faut être capable de suivre ces normes. Euh, ça veut dire qu'essayer de faire des choses, essayer de mutualiser, c'est quelque chose qui est important. Les exigences de sécurité, c'est important. Je parlais euh, il y a quelques minutes des, euh, des, euh, des décrets d'homologation de, euh, SSI. On sait d'ores et déjà qu'il y a plein d'équipements, plein d'organisations qui ne passeront pas une homologation. Donc, euh, on a déjà des alertes. On ne sait pas comment on va passer le cap. Donc, euh, c'est quelque chose qui doit être euh, qui doit être regardé. Euh, et puis, évidemment, la soutenabilité, la soutenabilité de la prise en compte de l'augmentation des besoins. Aujourd'hui, le numérique est évidemment de plus en plus présent. On a besoin de plus en plus de moyens de traitement de données. On a besoin de plus en plus de stockage de données, de, donc de les traiter. On a besoin de plus en plus de réseaux. Donc, tout ça, évidemment, euh, contribue à euh, essayer de rationaliser aussi un petit peu tout ça. Euh, on doit maintenir à l'état euh, de l'art les solutions, les équipements mais aussi les compétences. Aujourd'hui, c'est le maintien au niveau des compétences et de trouver des compétences humaines qui est probablement l'enjeu le plus important aussi. Donc, nous avons quatre data centres nationaux qui sont les centres de calcul nationaux. Donc, le CCIN 2 P3, le TGCC du CEA, IDRIS du CNRS et le CINES à Montpellier. Donc, ça, ce sont des data centres, des centres de calcul nationaux qu'on a, qu'on a qu'on a fait évoluer en data centres nationaux et puis on a des data centres labellisés en région nous avons euh, nous avons euh, euh, initié une démarche de labellisation des data centres en région et aujourd'hui dans chaque région nous avons des data centres qui sont labellisés et l'idée est de porter le maximum de services y compris donc un service d'hébergement hein, hébergement calcul dans des, ces data centres labellisés et l'objectif il est, de, euh, il est de fermer des salles informatiques. L'objectif, il est de fermer certaines salles qui coûtent cher euh, et de faire en sorte que des équipements se regroupent. 25% des demandes dans les... qui ont été faites via les contrats de plan état région ce sont des équipements numériques. Donc ça coûte énormément d'argent. Dans les équipes Explus aussi, dont vous avez peut-être entendu parler, équipe X+, il y avait tout un volet numérique. Et à chaque fois, dans ces deux volets, on a explicitement demandé, les directives étaient de dire, les équipements numériques doivent se retrouver, doivent converger vers les data centres qu'on a labellisés dans les régions. Donc les data centres labellisés, euh, ils sont dans chaque région. Il n'y a que la région parisienne sur laquelle on a encore à travailler. Donc on aura une vague 3 de labellisation. On va voir si on arrive à, à, la, à la lancer avant la fin de l'année. Et dans tous les cas, ce qu'on a aussi labellisé, parce que ce qu'on a labellisé, il y a des choses qui fonctionnent d'ores et déjà, puis il y a aussi des projets. On a labellisé en fait une trajectoire. Et là, l'idée, ça va être de voir avant la fin de l'année, de réunir à nouveau le comité de labellisation et de voir euh, ce, qui se, ce, qui, ce qui se passe. Euh, donc pourquoi est-ce qu'on veut regarder euh, donc, euh, tout ça C'est parce que là... Euh, sur cette carte des la carte des régions, on a essayé de mettre en surimpression euh, ce qu'on voyait au niveau du réseau avec euh, les principaux liens rénataires sur le territoire et puis on a mis sur cette carte aussi les centres de calcul nationaux et un certain nombre de mésocentres. Donc à chaque fois, euh, tout ça c'est des sources qu'on trouve sur internet, enfin on peut on peut le retrouver très très facilement, c'est pas nous qui l'avons inventé. Et donc l'idée est de voir si tout ça c'est cohérent. Si on zoome sur certaines régions, on va se rendre compte qu'on a un data center à un endroit, puis on a des gros équipements qui ne sont pas forcément dedans. Euh, donc, est-ce qu'on peut essayer de faire mieux voilà. Est-ce qu'on peut essayer de faire mieux C'est la question. Hein euh, et donc, euh, ces euh, 60 000 2 de surface euh, de salle informatique, on devrait essayer de les réduire. Aujourd'hui, si, si on parle à la DINUM, ils vont nous dire, mais euh, ils ne comprennent pas forcément, ils nous disent... Euh, il y a les data centers nationaux. Il y en a quatre voilà, sur le territoire. Pourquoi vous n'avez pas dedans Alors tout ce qu'on doit mettre dedans ne rentrera pas dans les data centers labellisés. Hein. Donc euh, il faut absolument qu'on garde un maillage du, du territoire et qu'on garde, qu garde un certain nombre d'équipements dans les régions. C'est quelque chose qui est, euh, euh, qui est très important. Les groupes thématiques. Donc les groupes thématiques... On a un premier groupe qui s'appelle Mesocentre de calcul et traitement de données. Donc, vous remarquerez peut-être d'abord qu'on ne les appelle pas que Mesocentre de calcul. On dit aussi traitement de données parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important. Le contexte, c'est une quarantaine, voire plus de mésocentres déclarés ou en tout cas qui s'auto-déclarent Méso-Centre, avec une interaction avec l'écosystème numérique. C'est euh, hébergés dans des data centres nationaux, hébergés dans des data centres régionaux ou euh, ailleurs, c'est aussi possible, hein, euh, avec des besoins réseau, euh, des capacités en stockage euh, aussi. Et l'objectif, ce n'est pas de fermer des méso-centres, pas du tout justement, c'est de faire en sorte qu'on arrive à les, à les consolider. Euh, mais avant tout, si on veut pouvoir les consolider, il faut faire une cartographie qui est bonne et il faut arriver à les caractériser. Euh, avec des caractéristiques qui soient à la fois euh, qualitatives et quantitatives. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on a un groupe qui est en train de travailler. Euh, il y a déjà eu un certain nombre de réunions et on espère euh, arriver au début de l'année 2023 euh, à avoir convergé sur les critères qualitatifs et quantitatifs euh, autour de tous ces objets mésocentres, quels qu'ils soient quel qu'il soit. Donc, le GT euh, comprend des membres nommés euh, par la DGRI, par France Université, euh, par Gensi, qui coordonne un projet équipe euh, ExPlus qui s'appelle Maisonette, euh, qui fonctionne avec euh, un certain nombre de, de mésocentres, et puis évidemment des représentants aussi du CEA, du CNRS, avec des profils euh, variés, euh, ingénieurs, chercheurs, directeurs. On va essayer de dialoguer avec l'ensemble des mésocentres pendant tout le processus. Euh, on a également un groupe thématique qui s'appelle infrastructures de services et données. Donc là, euh, l'idée, c'est de regarder les infrastructures de recherche de la feuille de route nationale et uniquement cela. Et ces infrastructures-là, on essaye de regarder celles qui sont le plus euh, euh, numérico-centriques. Hein, donc celles qui consomment beaucoup de, beaucoup de moyens numériques. Ça peut être des moyens de stockage, ça peut être des entrepôts de données qu'elles ont mis à disposition de leur communauté. Et en général aussi, ces infrastructures-là, si elles consomment beaucoup de moyens numériques, elles consomment beaucoup de réseaux. Donc, euh, on en a identifié un certain nombre. Je vous ai donné leur, euh, leur, euh, euh, les noms de ces infrastructures. C'est sur la colonne qui est à la droite du transparent. Donc, je les nomme Dataterra, PNDBCDS, PNDB, Humanum, IFB, CAD, France iBrain, e CCNEP3, CINES et FranceGrille. Certaines sont des infrastructures thématiques et d'autres sont des infrastructures génériques. Mais dans tous les cas, ce sont des infrastructures qui consomment beaucoup de moyens numériques ou qui mettent à disposition beaucoup de moyens numériques. Voilà, donc là l'idée c'est de voilà, c'est il y a, y, a, y a deux axes. Il hein. y a d'abord un axe qui est très traitement de données, et puis il y a un axe qui est très moyens numériques. Donc là, l'idée c'est de faire en sorte que des communautés qui travaillent souvent en silo, elles se rejoignent et qu'on essaye de, de, de, de trouver des points communs et, et, et, des, et des bonnes pratiques. On a un GT aussi qui s'appelle le data center et Service d'hébergement. Et euh, là, donc, c'est lié à notre, à, notre, euh, à notre action de labellisation. Euh, donc euh, là, euh, je ne crois pas que j'ai quelque chose sur la labellisation. Donc la labellisation, euh, elle, est, euh, elle est en route depuis maintenant quelques temps. On a donc labellisé, comme je vous le disais, des data centers dans toutes les régions. Euh, cette labellisation, elle ne s'est pas faite comme ça. Il y avait un cahier des charges, il y a eu un appel. Ensuite, euh, il y a eu un cahier des charges, il fallait respecter un cahier des charges. Et à chaque fois, au niveau national, nous avons travaillé avec le niveau régional. C'est-à-dire qu'on devait, c'est l'association Région de France, on, nous, nous avons travaillé avec pour qu'au niveau politique des régions, il y ait bien une bonne adéquation entre le niveau national et le niveau régional. Parce que ces data centres régionaux, ils sont majoritairement financés par des moyens régionaux. Et donc, il est très important qu'on ne, qu ne s'isole pas au niveau national et du ministère et qu'on aille travailler avec chaque région. Euh, voilà. Donc ça, c'est très important. Et donc là, on travaille avec chaque data centre labellisé et on essaye de se mettre d'accord sur des indicateurs qui vont regarder si les projets fonctionnent, ne fonctionnent pas, ce qui peut être amélioré. On essaye de converger aussi sur une offre de services et un catalogue et de regarder aussi le modèle économique qu'il peut y avoir derrière avec également des, euh, un certain nombre de questions et notamment le, le, le, le problème du coût énergétique euh, qui est apparu très important euh, ces derniers mois. Et puis enfin, euh, on a un dernier groupe de travail qui est un groupe thématique qui s'appelle le groupe architecture des réseaux sur le territoire. Alors ce groupe, il, est, euh, il a été monté de façon très simple en fait. Hein. C'est qu'on euh, s'est aperçu en discutant avec dans le groupe d'avant, le groupe thématique euh, euh, data centre et services d'hébergement, qu'il y avait une problématique réseau à chaque fois. Euh, et donc pour ne pas polluer les, les, les, les sujets qui sont des sujets data centers, on a mis en place ce, ce groupe-là. Euh, évidemment, dans ce groupe, il y a un acteur très important, c'est renater mais notre idée, elle était de dire qu'il n'y a pas que Renataire. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a Renataire sur l'architecture nationale, mais à chaque fois, on veut également être capable de regarder ce qui se passe au niveau local, au niveau des plaques, alors qu'ils sont parfois métropolitaines, parfois locales, parfois régionales. Enfin, je, je pense qu'il dans, dans y, y a autant d'exemples que de cas de, de, de data centres labellisés en région. Et donc, à chaque fois, on veut comprendre comment ça se passe et faire en sorte que cette nouvelle architecture en fait, hein, euh, réseau elle prenne, elle prenne en compte euh, tout ce paysage-là et qu'on puisse en, en discuter le plus efficacement possible avec, euh, avec Renater. Pour converger vers une architecture, je dirais, data centrique de notre de notre territoire. Voilà. Euh, donc là aussi, vous avez vous avez les principaux les principaux objectifs. À chaque fois, ces quatre groupes thématiques travaillent à plein aujourd'hui. Et euh, l'enjeu va être de faire en sorte qu'on arrive à faire en sorte que au niveau du, au, dans les niveaux du dessus, par exemple au secrétariat permanent, on arrive à coordonner ensemble et à faire remonter les bonnes questions pour qu'on ait des décisions qui soient prises au niveau, au niveau copil. J'ai oublié de préciser que le, com, le copil est présidé par la directrice générale de la recherche et de l'innovation euh, et que c'est un niveau décisionnel, c'est-à-dire qu'on peut, on est capable de prendre des décisions et de dire voilà la stratégie aujourd'hui euh, pour notre écosystème enseignement supérieur recherche et plutôt sur le périmètre, alors qui est très recherche, mais dans lequel les universités sont très présentes. Hein, euh, eh bien, il est, il est ceci et il est cela. La cohérence aujourd'hui d'ensemble qu'il peut y avoir aussi entre tous les opérateurs du numérique. Hein, euh, J'en ai cité quelques-uns Genie, Renater, euh, Amu. Euh, il y a un, à un certain moment, on doit faire en sorte que tout ça soit cohérent. Si chaque opérateur numérique se concentre juste sur son périmètre. À un certain moment, il y aura des choses qui ne seront pas cohérentes. Donc l'ensemble, donc l'objectif est, est de faire en sorte qu'il y ait une cohérence d'ensemble et des décisions d'ensemble cohérentes qui soient, qui soient prises. Voilà, donc euh, moi j'ai fini. Euh, je ne sais pas s'il y aura des questions. N'hésitez pas, eh ben je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Bon. Alors, y a-t-il des questions dans la salle bon, Je vais essayer de briser la glace. Euh, Laurent, qu'est-ce que toi tu attends de cette organisation En fait, c'est quoi Qu'est-ce qu -ce que ça va vraiment déclencher Donc, Eh bien, euh, je crois que les sujets, ce, ce dont on s'est aperçu. Alors, on a créé en fait énormément d'attentes. Il y a une participation. Il y a des dizaines de, de personnes qui fonctionnent, qui travaillent aujourd'hui dans, dans ces groupes. Il faut saluer leur implication. Euh, et à chaque fois, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'attentes. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui, parfois, sont euh, mal, euh, mal perçus. On a du mal à les vendre. Euh, ce n'est pas un sujet majeur. L'infrastructure voilà, euh, voilà, et les services numériques, c'est souvent vu comme un problème de logistique. Et la logistique suivra. Évidemment. Sauf qu'en fait, elle suit de moins en moins. Euh, donc on a des sujets qui sont des sujets pour vous tous ici, je pense, hein, de compétences, des sujets d'argent aussi. Et donc à chaque fois, on doit se rendre compte, on se rend compte qu'on a besoin de faire en sorte que des gens se parlent aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'ignorent. Euh, donc quand on a fait ce groupe euh, data center et services d'hébergement, par exemple, on s'est rendu compte que les porteurs de ces projets ne se connaissaient pas, ils ne se parlaient pas. Quand euh, le CINES est venu par exemple exposer euh, sa démarche hébergement données de santé, ou que dans notre département biologie santé, on a expliqué que que ce, ce qu'était euh, la, la labellisation euh, hébergement données de santé, on se rend compte que tout le monde n'avait pas en tête tout ce que ça impliquait. Donc à un certain moment, il, tout le monde ne pourra pas, c'est probablement pas efficace de faire en sorte que tout le monde arrive à dire « Moi, je suis labellisé données de santé ». Ça n'a pas de sens. Donc là, il faut se coordonner. Donc, On a besoin de mutualisation et de coordination. Et l'idée n'est pas d'empêcher de de, un tel ou un tel de faire. L'idée, il est de, de, de définir collectivement une stratégie, qu'on puisse montrer quelle est la stratégie nationale. Et puis... Ensuite, au niveau des établissements, des organismes de recherche, des universités, de faire en sorte qu'on tende vers, euh, vers, vers cette stratégie. On sait bien que ce ne sera pas immédiat. Il y a une trajectoire. Et ce qu'on souhaite, par contre, c'est que cette trajectoire de mutualisation, de rationalisation, mais aussi de fédération, hein, l'idée n'est surtout pas de tout centraliser, hein, évidemment, parce que ça, on sait que, on sait, on sait que ça ne marchera pas. Euh, donc l'idée est de fédérer mais il est de fédérer dans un mouvement de mutualisation et de rationalisation à l'échelle locale, régionale, euh, et la fédération, elle, elle est nationale. Hein. Voilà, donc euh, l'idée, elle est là. Et il y a des enjeux budgétaires énormes, énormes, et il y a des enjeux de compétences qui sont aussi très, très importants si on veut arriver à tenir le choc de la transformation numérique. Et on doit montrer, évidemment, que cette transformation numérique, on doit montrer que l'ESR fait partie et, et, et est, un, est un élément Important de la transformation numérique euh, de l'État aussi. Merci Laurent. Une, une question, une petite question. Il y en a une ici et après on pourra passer à la présentation suivante pour tenir le timing. Non, attends, bouge pas, j'arrive. C'est pour la, la vidéo. Merci, bonjour, enchanté. Quentin Bonodet, Nutanix. Euh, sur ces 12 data centers régionaux, combien aujourd'hui sont, sont disponibles euh, pour les établissements alors là, je n'ai pas, pas le chiffre en tête. On a des projets, euh, donc on en a. Il euh, y, y, y a un certain nombre de projets qui ne sont pas sortis de terre encore, hein, ce qui nous pose problème d'ailleurs. Mais ce n'est pas surprenant quand on a labellisé à la fin de l'année 2019. On avait dit euh, euh, ça va prendre 3 ans, 4 ans, donc euh, rien n'est perdu. Et puis, surtout, euh, les CPER ont pris du retard. Et il y a beaucoup de financements qui sont liés euh, au crédit euh, du contrat de plan État-région. Et le contrat de plan État-région a, euh, a été repoussé pour différentes raisons. Les élections régionales, et les élections tout court, enfin bon voilà. Donc euh, il y a encore des euh, éléments euh, là. Euh, il y a des projets qui eux, fonctionnent euh, à plein. Voilà. Euh, je pense qu'on a aussi fait preuve de beaucoup de, de, de, de... Enfin, je pense que ce qui compte, c'est les, les projets et, et, les, et les discussions qu'il peut y avoir au niveau, au niveau régional. Ce qu'on qu aime bien, c'est que au niveau des régions, on a différents acteurs qui se parlent. Et, et, et on demande aux acteurs de montrer qu'ils se parlent. Euh, je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'Occitanie aujourd'hui. On a un projet qui... qui voilà, Montpellier et Toulouse arrivent à se parler. Ce n'était pas forcément le cas. Et, et, et dans d'autres régions, régions, on peut parler de, je sais pas, de rhône alpes auvergne d'Auvergne-Rhône-Alpes, on peut parler de la Bretagne. Voilà. À chaque fois, ce n'est pas facile. Et on sait que ce n'est pas facile. Et, et à chaque fois, finalement, on a des gens qui nous disent « Qu'est-ce qu'on sait en qui, qui...? ?» Franchement, ce n'était pas facile. Mais maintenant que ça marche, maintenant qu'on s'est parlé, qu'on arrive à faire des choses ensemble, voilà, c'est bien. Donc voilà, donc on est, euh, on n'est pas. Euh, je pense qu'on est très euh, bienveillant sur la démarche, mais à un certain moment, on regardera aussi ce qui fonctionne à la fin quand même. Et euh, il n'est pas choquant que des projets qu'on qu avait labellisés, puis finalement s'il y a des difficultés, ben, euh, on délabellisera, mais on labellisera autre chose. Parce que je pense que s'il y avait un projet qui était labellisable, quelque part le projet il a le droit de changer, mais, mais ce qui compte c'est qu'il y ait un projet. Merci, merci Laurent. Merci d'avoir fait parler Montpellier et Toulouse, étant Montpellier. Hein. Je trouve ça pas mal. Euh, on va devoir, désolé, on va devoir enchaîner. Je suis désolé parce qu'on on a pris un tout petit peu de retard. Donc on va pouvoir remercier Laurent et on va passer à la présentation suivante. Merci, merci, merci Laurent. Merci.